Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa salam bikkur mudaddalan. Et soyez le bienvenu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder à nouveau la fonction table transform columns. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet dans le passé. Si vous l'avez manqué pour une raison quelconque, je vous suggère d'y jeter un coup d'œil. Dans cette vidéo, nous allons appliquer des transformations sur plusieurs colonnes. Tout comme nous l'avons fait une fois en utilisant la fonction Table Transform Columns. Mais cette fois-ci, ce sera une application légèrement plus avancée. Mais je suis sûr que vous allez beaucoup apprécier. Sans plus tarder. Dans mon exemple, j'ai des données très simples. À cinq colonnes. La première colonne contient des noms de représentants et les autres colonnes contiennent des valeurs des produits. Donc, je vais commencer par sélectionner toute cette plage. Je vais la convertir en plage nommée, donc je vais sélectionner Formulas, Define Name, je lui attribue le nom de cette feuille, transaction. je valide et je vais charger cette plage dans query Comme d'habitude, je sélectionne Data, from Table, je vais promouvoir les entêtes la transformation que j'essaie d'appliquer est de convertir tous ces nombres qui sont de type texte en ordre décimal. Et si je devais le faire, je cliquerai avec le bouton droit sur la deuxième colonne et je choisis Transform Rand en décimal. Okay. Maintenant, la fonction qui est générée est Table Transform et si je devais le faire pour une colonne de plus, donc je clique voir, transforme, round, round, une décimale. Je fais développer ma barre de sommeil. Le problème est que chaque fois, que je sélectionne une colonne et que je la transforme en nombre décimal, le nombre de la colonne est codéonte. Cela signifie que la prochaine fois que le nombre de la colonne change ou que d'autres colonnes sont ajoutées, tout le travail doit être refait manuellement et nous devons chaque fois corriger pour déboguer des erreurs suite à la différence des nombres des colonnes, ce qui fait beaucoup de travail. En revanche, je veux que ma requête soit évolutive, c'est-à-dire que la prochaine fois que j'aurai plus de colonnes, quand des nombres de type texte et que je voudrais transformer ces colonnes en nombres décimales, cela se fasse automatiquement sans avoir à le faire un par un. Donc, la question est, comment puis-je faire cela Je vais vous expliquer rapidement la structure que nous essayons de construire qui va nous aider à réaliser cette automatisation. Je vais passer rapidement un bloc-notes. La même formule qui est en haut a été copié ici. Regardons juste une seconde la structure de la formule et je vous aiderai à comprendre ce que nous essayons exactement de construire. Dans cette fonction, table transform columns, la première partie n'est rien d'autre que la source, qui est le nom de la table dans laquelle nous essayons d'appliquer les transformations. Et dans notre cas, c'est l'état précédent qui contient la table entière avec cinq columns. Si vous remarquez attentivement, chaque colonne que nous avons mentionnée comme une transformation va être emballée dans une liste. Regardez cette colonne, qui est la deuxième colonne de notre table. Et cette transformation est emballée dans une liste. Il y a une accolade au début et une accolade à la fin. Et entre ces accolades, il y a trois parties essentielles. Le nom de la colonne, la fonction et le type de données. Puis, une fois que vous essayez de faire cette transformation sur la troisième colonne, nous avons à nouveau les mêmes trois parties. Maintenant, la partie la plus importante à réaliser est que nous ne voulons tout simplement pas écrire ces trois parties séparées. Nous devons les unir ensemble dans une liste. Vous remarquez également que toutes les listes issues de la transformation de la deuxième et troisième colonne et de toutes les autres colonnes que vous pourrez avoir, seront finalement regroupés dans une liste extérieure. Il faudra donc créer une liste qui contient des sous-listes. Chaque sous-liste doit comporter trois éléments. Le nombre de commandes, la transformation, le type de données appliquées. Une fois cette structure de liste créée, avec une liste extérieure et des sous-listes contenant les transformations, nous pouvons automatiser les choses. Pour cela, nous aurons besoin d'une autre fonction, appelée ListTransform, qui nous aidera à créer cette structure particulière. Je vais vous expliquer comment utiliser cette fonction afin que vous puissiez résoudre le problème en toute facilité. OK j'ai créé une simple liste contenant quatre nombres type texte et pour la créer, j'ai simplement entouré les nombres avec des accords. Maintenant, je veux convertir chaque nombre type texte en décimales. Pour cela, j'utilise la fonction List Transform. Et je saisis liste Transforme. La première partie de cette fonction est la liste que nous souhaitons transformer. Donc c'est l'état précédent. Vertigo. Ensuite, je spécifie que je veux transformer chaque nombre type texte en décimale en écrivant age number one, number from text. C'est-à-dire chaque ligne de cette liste. Virgule un. Et je valide. C'est-à-dire que nous avons résolu une partie de notre problème. Une liste extérieure qui contient tous les nombres. Le nombres, nombre, deuxième, troisième et quatrième. Mais notre objectif est d'avoir une liste extérieure qui contient une liste interne. C'est-à-dire qu'on doit convertir ces nombres en liste. Et pour y parvenir, qu'est-ce que je dois faire? Je vais entourer cette transformation par des accords. Et je vais... En résumé, nous avons utilisé la fonction liste transform pour transformer notre liste de nombres type texte en une liste de nombres décimales. Ensuite, nous avons réutilisé cette fonction pour créer une liste intérieure pour chaque nombre de notre liste d'origine. La première partie de ma solution finale est d'automatiser les nombres colonnes qui sont actuellement codés en dur dans ma formule. Actuellement, la colonne product 1 et la colonne. Product 2 sont codés en deux, ce qui n'est pas idéal. Et pour remédier à cela, je vais créer une liste ne contenant que les quatre colonnes que je souhaite utiliser, tout en laissant la possibilité d'ajouter d'autres commandes dans le futur. Commençons par le mot « Product ». Je vais dupliquer cette requête et je vais la renommer « columnist ». Je supprime cette étape. Mon objectif est d'extraire tous les noms de colonnes de cette liste et d'appliquer un critère de sélection pour ne garder que les colonnes commençant par produit. Et pour obtenir tous les noms de colonnes, je vais utiliser la fonction « table_column_names. Ensuite, je vais créer une fonction de sélection qui ne gardera que les colonnes commençant par produit. Pour cela, je vais utiliser la fonction « ListSelect » virgule, texte star, with, underscore, c'est chaque ligne de cette liste qui commence par le mot product. Je vais ignorer la classe en utilisant la fonction compare également case. Yes. Je ferme, je ferme, et je vois. On a terminé avec la première partie. Je vais aller à la Je développe. Maintenant, nous devons rassembler toutes les pièces que nous avons construites jusqu'à présent. Bon, je vais supprimer tout ça. Et je vais saisir liste La première partie de liste transform, colliste, virgule. Ensuite, et la transformation que je souhaite appliquer à chaque colonne est de prendre. Les nombres type texte et de les convertir au nombre décimal. Donc, je vais saisir each et j'ouvre une accolade, c'est-à-dire c'est notre liste principale, underscore vers chaque ligne. Je vais utiliser ma fonction toujours, je vais refaire each number pour convertir le nombre décimal, number et Bien, j'ouvre la parenthèse, toujours underscore, virgule 1. Il faut pas oublier le type d'un Et je valide. Vous pouvez voir que les quatre colonnes, colonnes 1, 2, 3, 4, ont été converties en nombre décimal. C'est génial. Et si vous regardez, ces accolades sert à créer la liste extérieure. Et l'underscore ici, il sert à récupérer les noms de colonnes. De cette liste et chaque liste contient trois parties essentielles comme on a déjà parlé le nom de la colonne et la transformation cette transformation et le type ok donc le premier underscore indique le premier nom de la colonne et le deuxième underscore représente le va les valeurs de cette colonne dans le cas où j'ai une autre colonne ajoutée juste ici toutes ces colonnes vont être rassemblées dans cette liste particulière. Cette liste va simplement déclencher cette fonction et toutes les colonnes vont être automatiquement converties en nombre décimal. Et c'est tout. Je ferme. J'espère que vous avez compris l'explication et que vous avez trouvé cette vidéo utile. Mais si vous voulez étendre la transformation en des transformations plus compliquées, vous pouvez certainement le faire en utilisant. Ce modèle particulier, certainement, cela a été un peu compliqué. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'être resté et je vous retrouverai dans la prochaine fois. A bientôt et au revoir.